Amen. 1 Corinthiens chapitre numéro 4, la partie du chapitre sur laquelle je veux me concentrer, est à la fin quand il parle de ceux qui étaient enflés. Nous allons revenir à 1 Corinthiens 4, mais si vous le voulez bien, tournez vos bibles à Proverbes chapitre numéro 8. Proverbes chapitre numéro 8. Maintenant, 1 Corinthiens 4 parle beaucoup d'être enflé, et 1 Corinthiens en général est un livre qui traite beaucoup de ce sujet. Et ce matin, je veux prêcher sur le sujet d'être enflé et arrogant. Enflé et arrogant, qu'est-ce que cela signifie-t-il Eh bien, je vais vous montrer, pour commencer, une variété d'écritures de l'Ancien Testament qui nous aideront à comprendre ce que cela signifie qu'être orgueilleux, arrogant, enflé, et hautain. La Bible dit dans Proverbe, chapitre 8, verset 13, tout d'abord, il est dit, « La crainte du Seigneur, c'est de haïr le mal. Je hais l'orgueil, l'arrogance et le chemin de la malfaisance et la bouche obstinée. » Dieu dit ici qu'il déteste la fierté. Il déteste l'arrogance. Donc, nous devons être très très prudents à ne pas être coupables de quelque chose que Dieu déteste tellement. Retournez à Proverbe 16. Proverbe, chapitre 16. Pendant que vous y allez, je vais lire pour vous le psaume 131 où la Bible dit « Seigneur, mon cœur n'est pas au terre, mes yeux ne sont pas fiers, et je n'ai pas non plus recherché des choses trop grandes ni trop élevées pour moi. » Donc, l'arrogance, la fierté, être enflé, c'est quand les gens pensent plus hautement d'eux-mêmes qu'ils ne devraient penser. La Bible dit dans Proverbes 16-18, « L'orgueil précède la destruction et un esprit hautain devant la chute. Mieux vaut être d'un esprit humble avec les modestes que de partager le butin avec les orgueillés. » Allez au chapitre 18. Ce que nous voyons ici, c'est que le contraire de la fierté est l'humilité. Le contraire d'être hautain et enflé est d'avoir un cœur humble. La Bible dit dans Proverbe 18-12, Avant la ruine, le cœur de l'homme est arrogant, et avant l'honneur est l'humilité. » Allez au chapitre 2 d'Ésaïe, quelques pages à droite dans votre Bible. Ésaïe chapitre 2 Donc la Bible nous enseigne que la fierté, l'arrogance, être enflé et hautain est un chemin qui vous conduit à la destruction.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 Verset 17, « Et l'arrogance de l'homme sera humiliée, et l'orgueil des hommes sera abaissé, et le Seigneur seul sera exalté en ce jour-là. » Donc, lorsque nous voyons le mot « "terre", nous pouvons penser à, à la hauteur. C'est tout en haut. Et c'est ce que ça signifie que d'être hautain. Ça veut dire que vous pensez très hautement de vous-même, et que vous vous élevez, et que vous vous élevez au-dessus d'où Dieu vous veut. Alors, Dieu doit vous rabaisser à l'endroit où vous êtes. Okay la Bible dit au chapitre 3, verset 16, tournez une page vers la droite dans votre Bible, le Seigneur dit encore, parce que les filles de Sion sont hautaines, et remarquez comment ces mots sont tous utilisés ensemble, fierté, hautain, arrogant, enflé. Il est dit, parce que les filles de Sion sont hautaines, et qu'elles marchent le cou tendu, Maintenant, qu'est-ce que cela signifie que de marcher avec un cou tendu Elles ont le manteau en l'air et elles marchent avec les coups tendus. Elles pensent qu'elles sont tellement cool, c'est ce qui est dit, qu'elles marchent le cou tendu et les yeux provoquants, marchant à petits pas et faisant résonner leurs pieds. C'est pourquoi le Seigneur frappera d'une croûte le sommet de la tête des filles de Sion, et le Seigneur exposera leur nudité. En ce jour-là, le Seigneur ôtera l'audace qu'elles ressentent en ce parent d'ornements, bruyant à leurs pieds, et leurs filets et leurs parures en forme de lune, les chaînes et les bracelets et les papillotes, les chapeaux et les orlements pour les jambes et les serre les boîtes à parfums, et les pendants d'oreilles, les bagues et les bijoux pendant sur le nez, les différentes sortes de vêtements et les capes, les manteaux, les voiles gaufrés et les fers à friser. Oui, un frère à friser. Il est dit, les miroirs Oui, oui, un frère à friser. Les miroirs et les chemises fines, les turbans et les voiles, et il arrivera qu'au lieu de parfum, il y aura de la puanteur. Et au lieu de ceinture, une corde. Et au lieu de cheveux bien coiffés, une tête chauve. Et au lieu d'une robe, une tunique de toile à sac. Et la peau brûlée au lieu de beauté. Tes hommes tomberont par l'épée, et tes puissants à la guerre et ses portes se lamenteront et mèneront deuil, et elle étant dévastée, s'assiera sur le sol. Dieu est assez en colère dans ce passage, et il n'aime pas la fierté. Maintenant, il n'a rien de mal à être joli, mais si vous êtes fier, si vous êtes arrogant, si vous vous adornez vous-même avec toutes ces choses coûteuses afin d'impressionner les gens, et vous vous élevez, et « salut tout le monde, regardez-moi, regardez comme je suis génial », et vous pensez que vous êtes meilleur que le tout le monde, vous savez que Dieu peut vous rabaisser. Dieu Peut vous infliger une plaie quand il veut. Dieu peut faire tomber vos cheveux quand il veut. Voilà ce qu'il dit ici. Je vais vous punir. Enlevez votre beauté si ça vous enfle, si ça vous rend arrogant, si ça vous rend fier et pensez que vous êtes mieux. Vous voyez, il y a des gens dans ce monde qui sont plus beaux que d'autres. Mais ça ne les rend pas meilleurs que les autres parce que, honnêtement, nous ne pouvons pas vraiment contrôler notre apparence dans le sens de comment est notre visage. Il y a des choses que nous pouvons faire pour modifier d'autres parties de notre corps, mais je dis que si quelqu'un est né avec une beauté exceptionnelle, est-ce vraiment quelque chose dont il peut se glorifier ou se vanter Non, c'est juste quelque chose qui lui a été donné. D'autres personnes pourraient être nées avec une sorte de défaut ou une difformité, ou peut-être qu'ils ne sont pas aussi beaux, mais ce n'est pas vraiment à cause d'une faute de leur part, non Et donc, ça serait mal pour une personne d'être arrogante et enflée à propos de son apparence et penser qu'elle est meilleure que les autres. Lisez le chapitre 5, quelques pages vers la droite. La raison pour laquelle je vous montre toutes ces écritures, tout cela est juste en guise d'introduction. Ensuite, nous irons au Nouveau Testament. Mais cette introduction est juste pour vous montrer ce que cela signifie que d'être fier, ce que ça signifie d'être hautain. Je pense que tout le monde peut comprendre ce que je viens de vous montrer. Vous savez, la femme qui marche avec un cou tendu et qui est parée d'ornements. Et qu'est-ce que la Bible dit dans le Nouveau Testament à ce sujet Il parle de femmes n'étant pas ornées d'or de bijoux, de perles, d'effets coutés. Il est dit, mais, il est dit qu'elles doivent avoir l'ornement d'un esprit soumis et tranquille, et la soumission est le contraire de la fierté et de l'arrogance. Être soumis, être humble, doux. La Bible dit dans Ésaïe 5.14, C'est pourquoi l'enfer s'est élargi et a ouvert sa bouche sans mesure, et leur gloire, et leur multitude, et leur pompe, et celui qui se réjouit y descendront et l'homme vil sera abaissé, et l'homme puissant sera humilié, et les yeux du hautain seront humiliés. Lisez le chapitre 10, verset 33. Tandis que vous y allez, je vais vous lire dans Jérémie. Nous avons entendu parler de l'orgueil de Moab. Il est extrêmement orgueilleux. Sa supériorité, et son arrogance et son orgueil et la condescendance de son cœur. Chapitre 10, verset 33 dans Esaïe. Voici, le Seigneur des armées élaguera les rameaux avec violence et ceux qui sont hauts de statut seront coupés, et les hauteurs seront abaissés. Allez au chapitre Thérèse. Voyez-vous un modèle ici où Dieu dit encore et encore et encore Vous êtes fiers, je vais vous rabaisser. Vous êtes hauteurs, vous êtes arrogants, vous êtes orgueillés, vous êtes enflés, vous serez abaissés. Voilà ce qu'il a dit, et encore, et encore, et encore. Et nous devons réaliser que si nous voulons être élevés, nous devons nous humilier que Dieu peut nous exalter en temps voulu, comme il le veut. Mais si nous essayons de nous élever nous-mêmes, nous, nous -mêmes, en essayant de montrer à tout le monde à quel point nous sommes grands, et proclamant notre propre bonté, alors Dieu va nous rabaisser. Parfois, il rabaisse, il rabaisse durement les gens, si vous lisez les Écritures. Où vous ai-je envoyé Au chapitre 16 au 13. Lisez le verset 11, « Et je punirai le monde pour sa malice, et les pervers pour leur iniquité, et je ferai cesser l'arrogance des fiers. » et j'abaisserai la hauteur des redoutables. Allez au chapitre 16, verset 6. Encore une fois, encore et encore, juste dans ces deux livres ici, juste Proverbe et Esaïe, encore et encore, lisez le verset 6. Nous avons entendu l'orgueil de Moab. Il est très orgueillé, c'est-à-dire de sa fierté, de son orgueil, de sa fureur, mais ses mensonges ne seront pas ainsi. » Et encore une fois, il y a tellement d'écritures, nous pourrions continuer encore et encore. Je ne veux pas m'acharner là-dessus. Si je devais vous montrer toutes les écritures qui disent « Eh, hey, si vous êtes arrogant, si vous êtes fier, si vous êtes hautain, Dieu va vous abaisser. » Celui qui s'élève, dit la Bible, sera abaissé, mais celui qui s'humilie lui-même sera exalté. Il y a tellement d'écritures qui enseignent cela. Allons maintenant au Nouveau Testament, 1 Corinthiens 4, où nous avons commencé, 1 Corinthiens chapitre 4. Pendant que vous y allez, je vous lis quelques autres passages de l'Écriture, Philippiens 2, 3. « Que rien ne soit fait par querelle ou vaine gloire, mais que dans l'humilité de penser, chacun estime l'autre meilleur que lui-même. » Donc, que dit la Bible Que nous devrions avoir une attitude humble et mettre les autres en premier. Ici, vous d'abord, vous passez devant moi. Et non, pas seulement, je suis le plus important ici, que tout le monde s'écarte. La Bible enseigne que même Jésus-Christ n'a pas considéré comme usurpation d'être égal à Dieu, s'est fait lui-même sans réputation, et a pris sur lui la forme de serviteur, et a été fait à la ressemblance des hommes. Romains 12, 3. Car par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun, à chacun parmi vous de ne pas avoir une plus haute opinion de lui-même qu'il ne devrait, mais de penser sobrement selon que Dieu a départi la mesure de foi à chaque homme. Et vous savez, et je sais, que nous sommes tous entrés en contact avec beaucoup de gens qui ont un problème dans ce domaine, où ils sont arrogants, bouffis, orgueilleux, ils pensent qu'ils sont meilleurs que tout le monde. D'accord C'est ce que ce, de cela que ça parle. Maintenant, j'ai plusieurs points ici du Nouveau Testament et mon premier point concerne les gens qui, premièrement, sont enflés de connaissances, mais ils ne servent pas humblement. Enflés de connaissances, mais ils ne servent pas humblement comme la Bible nous ordonne de le faire. Lisez 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 14. C'est l'apôtre Paul qui se défend contre certains éléments de l'église de Corinthe, et vous trouverez beaucoup ce thème dans 1 et 2 Corinthiens. Lisez 1 Corinthiens 4, 14. « Je n'écris pas ces choses pour vous faire honte, mais comme à mes fils bien-aimés, je vous avertis. » Maintenant, pourquoi les appelle t ils ces fils ?« Parce qu'ils les avaient gagnés en Christ, et ils les avaient engendrés dans la foi. » Paul a appelé les gens qu'il a gagnés au Seigneur, ses fils et ses filles dans la foi, parce qu'il les avait engendrés par Jésus-Christ. La Bible dit au verset 15, « Car même si vous aviez dix mille instructeurs en Christ, toutefois vous n'avez pas beaucoup de pères. Car en Christ Jésus, je vous ai engendrés par l'Évangile. C'est pourquoi je vous implore, suivez mon exemple. » C'est pour ce motif que je vous ai envoyé Timothée, qui est mon fils bien-aimé, et fidèle dans le Seigneur, qui vous remettra en mémoire mes agissements, lesquels sont en Christ, comme j'enseigne partout dans chaque église. » Maintenant, certaines personnes liront cela, et parce qu'elles ont une vision erronée ou une incompréhension de ce que cela signifie que d'être fiers, elles diront « Eh bien, Paul est fier ici !» en disant « Suivons-moi, faites les choses à ma façon. » Mais voici l'important. Paul est dans une position légitime d'autorité. C'est un apôtre de Jésus-Christ. Non, par la volonté de l'homme, mais par la volonté de Dieu, il est appelé à être un apôtre, il est appelé à être un enseignant des païens, et donc, il est dans un rôle d'autorité légitime qui lui a été donné par Jésus-Christ, et il dit, « Écoutez, vous devez faire les choses à ma façon, parce que j'enseigne la vraie parole de Dieu. » Or, il est dit au verset 18, « Or, quelques-uns se sont enorgueillis, comme si je ne devais pas venir vers vous, mais je viendrai bientôt vers vous si le Seigneur le veut. » et je connaîtrai non l'éloquence de ceux qui se sont enorgueillis, mais le pouvoir. Car le royaume de Dieu n'est pas en parole, mais en pouvoir. Que voulez-vous Viendrai-je à vous avec un bâton Ou avec amour Et dans l'esprit de soumission Ce qu'il dit ici, c'est que le royaume de Dieu n'est pas en parole, mais en pouvoir. Donc, beaucoup de ces gens qui sont enflés, ce que la Bible dit est qu'ils parlent beaucoup, mais ils n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont pas vraiment de grandes actions qu'ils peuvent montrer. Tout ce qu'ils ont vraiment, c'est juste du savoir et des paroles. Maintenant, si vous le voulez, retournez au chapitre 8 du même livre, 1 Corinthiens chapitre 8. Et j'espère pouvoir vous aider à expliquer ce point ici, parce que souvenez-vous que le point numéro 1 est que ces gens sont enflés de connaissances, mais ils ne servent pas humblement. Dieu veut que nous servions humblement. Ces gens sont enflés de connaissances. Mais ils ne servent pas. La connaissance est super. La Bible, encore et encore, loue le gain de connaissance. Mais ce qui se passe, c'est que les gens qui acquièrent des connaissances, mais qui ne servent pas humblement, ils sont enflés par la connaissance. Regardez ce que dit la Bible dans 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 1. Or, concernant les choses offertes aux idoles, nous savons que nous avons tous de la connaissance. La connaissance enorgueillit, mais la charité édifie. Et si un homme pense qu'il connaît quelque chose, il ne connaît rien encore, comme il devrait connaître. Mais si n'importe quel homme aime Dieu, celui-là même est connu de lui. La Bible enseigne ici qu'il y a des gens qui pensent qu'ils savent beaucoup, mais ils ne savent pas autant qu'ils pensent. Il est dit qu'ils sont enflés par la connaissance, mais il est dit qu'en fait, parce qu'ils sont tellement des « je sais tout », ils en savent beaucoup moins que ce qu'ils devraient savoir. Et il dit « la charité est ce qui édifie, pas seulement être enflé de connaissance. Maintenant, qu'est-ce que la charité a à voir avec cela Eh bien, cela a à voir avec se soucier des autres, en mettant les autres en premier. Le mot charité vient de la même racine que le mot cherté. Ces deux mots sont liés. En espagnol, pour dire la charité, vous dites caridad. C'est comprendre prend nos soins en anglais. C'est l'amour pour les autres. Lisez le chapitre 13, qui est le chapitre de la charité. 1 Corinthiens 1 quand même je parlerai les langues des hommes et des anges, et que je n'ai pas la charité, je deviens comme le cuivre résonnant ou comme une cymbale retentissante, et quand même j'aurai le don de prophétie, écoutez ceci, et comprendrai tous les mystères. Est-ce une personne qui a de la connaissance et comprendrai tous les mystères et toute connaissance, et quand même j'aurai toute la foi de sorte que je puisse déplacer les montagnes, et que je n'ai pas la charité, je ne suis rien, et quand même je distribuerai tous mes biens pour nourrir les pauvres, et quand même je livrerai mon corps pour être brûlé, et que je n'ai pas la charité, cela ne m'apporte rien. Vous demandez comment quelqu'un pourrait donner ses biens pour nourrir les pauvres, et donner son corps à brûler, sans avoir de charité, parce qu'ils ne le font pas par amour et en prenant soin des gens. Ils le font en disant Regardez-moi tout le monde. Ils donnent mais ils sonnent une trompette comme faisaient les hypocrites avant eux. Ils donnent pour que tout le monde puisse voir à quel point ils sont géniaux. Ils donnent leur corps à brûler pour leur grandeur personnelle et pour leur gloire personnelle. Ils n'ont pas de charité. Que dit la Bible à propos de la charité? Dans le verset 4, la charité souffre longuement et est bienfaisante. La charité n'est pas en vièse. La charité ne se vante pas. Vous voyez cela? La charité ne s'enorgueillit pas. Qu'est-ce que la Bible dit ici? La charité n'attirent pas l'attention sur elle même pour dire, hey, « Eh tout le monde, regardez, regardez comme je suis génial, se vantant et s'enflant eux-mêmes. » Donc, il y a des gens dont parle dans 1 Corinthiens 4, 8 et 13, qui sont enflés de connaissances et de mots mais ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas la charité, ils ne font pas le service humble pour Dieu. Vous savez à quoi cela me fait penser L'étudiant de carrière, les gens qui sont toujours à l'école, ils apprennent toujours, mais ils ne vont pas vraiment faire quelque travail significatif pour les gens et faire quelque chose avec leur connaissances. La Bible dit que nous ne devrions pas être simplement des auditeurs de la parole, mais que nous devrions aussi être des exécuteurs de la parole. Vous voyez, quand nous exécutons la parole, nous faisons quelque chose qui est profitable à notre prochain. Pourquoi parce que nous aimons notre prochain, et que nous voulons faire quelque chose de bien pour lui, et pas seulement « voyons combien de connaissances je peux gagner et afficher pour montrer à tout le monde combien je suis intelligent ». Non, non, non, le but devrait être d'obtenir de la connaissance de la Bible afin que nous puissions l'utiliser pour servir humblement Dieu pas pour montrer combien nous savons, ou avoir toutes sortes de récompenses et de papiers sur le mur, et des plaques sur l'ensemble de nos connaissances. Et il y a des gens qui, littéralement, ne font pratiquement rien pour servir les autres, qui ne font pratiquement rien pour gagner des âmes à Jésus-Christ et tirer les gens de l'enfer. Ils ne font pratiquement rien pour évangéliser, ils ne font pratiquement rien pour aider les gens et tendre la main. Et condescendre aux hommes de faibles condition. Mais ce qu'ils font beaucoup est de faire résonner leur propre trompette. Ce qu'ils font beaucoup est s'asseoir dans les salles de classe universitaires et être complosants avec les théologiens et les savants de ce monde. Je ne donnerai pas un centime pour ces théologiens et ces érudits qui ne prêchent pas l'évangile de maison en maison dans une zone pauvre. Je ne donnerai pas un centime pour eux, parce que leur connaissance est sans valeur, tout ce qu'ils font, c'est se gonfler. Vous savez quoi Les gens qui en fait connaissent la Bible sont les gens qui utilisent la Bible, parce que la Bible dit, car si quelqu'un est un auditeur de la parole et non un exécuteur, il est semblable à un homme regardant son visage naturel dans un miroir, car il se regarde devant son chemin, et aussitôt il oublie quel sort d'homme il était. Mais celui qui scrute dans la loi parfaite de la liberté, il continue, lui n'étant pas un auditeur oublié, mais un exécuteur de l'œuvre, cet homme sera béni dans son action. Deux sortes de personnes, l'auditeur oublieux et l'exécuteur de l'œuvre. La Bible dit, « Le fruit de l'homme droit est un arbre de vie, et celui qui gagne des âmes est sage. » Vous n'allez pas me convaincre de la sagesse de quelqu'un qui ne gagne pas des âmes. Vous n'allez pas me convaincre de la sagesse d'un gars qui est assis dans une tour d'ivoire quelque part enfermé quelque part dans une bibliothèque de quelque université, se gonflant de connaissances, mais qu'il fasse voir par un bon comportement ses œuvres avec soumission de sagesse. Allons-y, c'est une grande écriture. Où est-ce Jacques 1 Est-ce que c'est Jacques 1 Est-ce que c'est la fin de Jacques 1 Aidez-moi, est-ce que c'est Jacques 3 ou Jacques 1 Oui, Jacques 1, c'est une grande écriture. C'est la partie à propos d'être un exécuteur de ou Où est celle à propos de qu'il fasse voir par un bon comportement ses œuvres Chapitre 3, d'accord, on y va, donc, d'accord. Chapitre 3, verset 13, c'est un grand verset, d'accord, lisez ceci. « Qui parmi vous est un homme sage et doté de connaissances » Laissez-le montrer tous ses résultats au test et laissez-le montrer ses diplômes d'institution d'enseignement supérieur et laissez-le vous montrer ses bons mots sa culture générale et ses connaissances laissez-le vous montrer à quel point il peut vous battre aux triviales poursuites est-ce que c'est ce que, ce que la, dit la bible non il est dit qui parmi vous est un homme sage et doté de connaissances qu'il fasse voir par un bon comportement ses œuvres avec soumission de sagesse en gros il vous montre les œuvres, pas du genre, hey, « Eh, regardez les œuvres que j'ai faites !» Non, non, vous le voyez juste en train de faire les œuvres. Il vous montre les œuvres, ça essayer de vous les montrer. Il vous les montre juste parce qu'il est en train de les faire. C'est ce que dit la Bible. Ces gens enflés où tout est juste à propos de leur connaissance, et « Permettez-moi de vous montrer ma connaissance. » Voyons combien de termes théologiques je peux lâcher sur vous comme des bombes. Pour vous montrer que vous êtes à un niveau complètement différent du mien, mon pote, je veux dire des mots stupides, sans valeur, du genre, c'est vraiment une pauvre exégèse. En fait, ce n'est même pas de l'exégèse, c'est de l'exégèse. C'est le genre de stupidité dont ces théologiens sans valeur parlent. Et ils veulent vous parler de la théophanie, de la christophanie et le proto-évangélium. Et au lieu de simplement parler de l'histoire de la femme surprise en adultère, on vous parlera de « Pericope adulteréa ». Oh, tu es tellement merveillé Non, tais-toi et montre-moi tes œuvres avec faiblesse. Non, euh, non pas avec faiblesse, avec soumission de sagesse, car ils ont déjà assez de faiblesse pour la route. Et vous savez quoi Je ne veux pas connaître les paroles de ces gens qui sont enflés, je veux voir le pouvoir. Je ne veux pas entendre les paroles, montrez-moi le pouvoir. Et vous savez ce qu'est la puissance de Dieu au salut C'est l'évangile de Jésus-Christ. Et quand... Et, et au fait Je pense à tous ces grands versets et j'oublie leur référence. Quel est celui dans les prophètes mineurs Je crois que c'est Miché, où il parle d'être rempli de pouvoir. Que quelqu'un le trouve, que quelqu'un utilise son smartphone, d'accord Mais vous savez, Jésus a dit ⁇ L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouvert pour prêcher l'évangile aux pauvres ⁇ c'était la preuve. Vous savez, quand l'Esprit du Seigneur est venu sur l'Église primitive dans Actes chapitre 4, il prononçait la parole de Dieu avec hardiesse, ils sont en train de gagner des âmes, ils ne sont pas assis dans une bibliothèque. Maintenant, je ne peux pas m'empêcher. Et encore, ne dites pas que je suis contre la connaissance, je suis tout à fait pour la connaissance qui est mise en pratique. Je suis pour un électricien qui en connaît beaucoup sur la science et qui en connaît beaucoup sur la théorie et qui connaît beaucoup sur la technicité de l'électricité. Mais vous savez quoi, je veux le voir cintrer une gaine, tirer des fils et installer un peu d'équipement, et pas seulement l'entendre parler de ce sujet, non Je veux voir un électricien qui installe réellement quelque chose, d'accord Qu'est-ce que c'est Miché Miché quoi Miché 38, d'accord. Allons à Miché 38, pour une raison quelconque. Non, ce n'est pas dans le serment. Miché 38. Mais moi, ok on y est, Miché 3.8, j'aime celui-là. Mais moi vraiment, je suis plein de puissance par l'Esprit du Seigneur et de jugement et de vigueur pour déclarer à Jacob sa transgression et à Israël son péché. Donc nous voyons une grande puissance pour prêcher l'Évangile et là nous voyons un grand pouvoir pour prêcher durement contre le péché. Mais il n'y a pas de pouvoir dans ce nombrilisme faire des approfondissements, longtemps creuser, ils ne trouvent rien, bourse d'études en théologie, et vous savez quoi, ces gens ne sont pas aussi intelligents que vous croyez, et ils ne sont certainement pas aussi intelligents qu'ils le croient, parce qu'ils pensent qu'ils sont infiniment intelligents, d'accord, mais ils ne le sont pas, mon ami. Maintenant, j'espère que cela n'offense personne, mais voici ce que je pense toujours quand je lis cette écriture dans 1 Corinthiens 4 où il est dit je ne veux pas connaître leurs paroles, je veux reconnaître leur pouvoir, je pense toujours quand on parle de l'altérophilie, d'accord Il y a deux types de sports associés à l'altérophilie, d'accord Il y a le bodybuilding et puis il y a le levage de puissance, non Qui sait de quoi je parle Levez votre main si vous êtes très familier avec ce, ce sport. Il y a le bodybuilding et puis il y a le levage de puissance. Maintenant, voilà ce qu'est le bodybuilding. Le bodybuilding, est-ce que je perds un bouton de manchette Oh non. Oui, je perds un bouton de manchette. Donc, le bodybuilding est ce sport, et j'utilise le mot sport d'une façon très ambiguë, où essentiellement les gens font la compétition de comment ils peuvent faire voir leur corps. Écoutez, il n'y a pas de performance, c'est juste de l'apparence, et dans les compétitions de bodybuilding, c'est fondamentalement être entièrement huilé, brusé, et venir se montrer en slip, et c'est faire, vous savez... Euh... Et il pose pour les juges. C'est un sport étrange. C'est un sport effrayant parce que c'est des gars tout huilés en slip de bain faisant des flexions. Écoutez, c'est de la fierté totale, c'est de l'arrogance totale, c'est de l'auto-glorification totale. Maintenant, il y a un autre sport, le levage de puissance, où nous ne sommes pas seulement en train de montrer nos muscles. Oh, regardez ces muscles. Mais ils soulèvent quelque chose. Et c'est jugé par Combien ce type peut-il sou soulever Combien de kilos avez-vous soulevé Combien êtes-vous fort Vous voyez, la force est quelque chose que la Bible nomme comme une vertu. La Bible dit, un homme sage et fort, oui, un homme de connaissance accroît sa vigueur, mais mieux que ces deux, le bodybuilder est le leveur de puissance, et le gars qui a une grande force et va au travail, l'utilise et fait quelque chose qui est profitable à son prochain. Il utilise sa force pour faire quelque chose, pour servir le Seigneur, et servir son patron, et servir sa famille, etc. Voilà ce que je pense. Les spirituels que nous avons aujourd'hui sont fondamentalement des bodybuilders intellectuels. Du bodybuilding intellectuel, du bodybuilding spirituel où vous voulez simplement montrer à quel point vous en savez. Et vous savez quoi Écoutez, je sais qu'il y a des gens qui font du bodybuilding, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Pour les gens qui ne font pas de bodybuilding, ça a l'air stupide. Nous voyons vos posts Facebook où vous mettez un selfie, encore et encore, en train de vous fléchir devant le miroir tous les selfies, et nous nous demandons pourquoi Et spécialement ces concours de bodybuilding où ils sont tout bronzés et huilés en flexion, nous regardons ça en nous disant C'est quoi? c'est bizarre, qui va là bas? Que faites vous? Qui est d'accord avec moi sur ce sujet? Puis avoir un témoin que ce bodybuilding est un sport étrange? Que Dieu vous bénisse, je vois ses mains. Le fait est que qu'il semble il semble encore plus stupide, ces bodybuilders intellectuels, qui veulent juste nous montrer constamment ils ne nous montrent pas un selfie deux en flexion devant le miroir. Mais ils font des flexions de cerveau devant le miroir et nous le mettent sur Facebook. Ils sont constamment, vous avez une conversation avec eux et au lieu d'arracher leur chemise et de vous faire des flexions, ils le font verbalement, ils le font mentalement. Et fondamentalement, ils deviennent ce corps spirituel rempli de stéroïdes. Je vais me gonfler. C'est ce qu'ils diraient. Si nous pouvions les entendre spirituellement. Pourquoi? Ils sont enflés de connaissances. Et pensez-y, certains de ces buldi ont l'air un peu enflés, non? Et leur tête est trop petite pour leur corps. Parce qu'ils sont tout enflés, vous voyez? C'est ainsi que certaines personnes, et honnêtement, parfois, parfois, vous voyez un gars qui soulève et vous pensez, waouh, ouais, ce gars a l'air, il a l'air d'avoir un très bon physique, il a l'air vraiment fort. Voilà l'essentiel. Beaucoup de fois, vous regardez certains de ces gars, et vous vous dites, waouh, vous êtes allé trop loin, vous avez l'air bizarre. Parfois, vous voyez des photos de ces couvertures sur les magazines de bodybuilding, et c'est encore plus étrange quand ce sont des femmes. Et vous voyez ces couvertures de magazines de bodybuilding, où ils n'ont pas l'air d'être bien, les veines sont gonflées, et, ah et le faux bronzage suinte, et c'est ah c'est comme s'ils étaient tous enflés. Mais c'est ainsi que certaines personnes deviennent spirituellement. Ils se sont regardés trop longtemps dans ce miroir spirituel. D'accord C'est comme s'ils étaient devant un miroir à la maison Ouais Ouais Je suis génial Ouais Ouais Je connais le grec et l'hébreu Ouais Ah ouais Ouais Je connais la théologie Euh Exégèse exégèse Je connais la théologie systématique Ouais Ouais Et voilà comment vous vous demandez pourquoi vous perdez des amis et cela s'applique à la fois pour les bodybuilders, et pour les bodybuilders mentaux dont nous parlons. Écoutez, que je meurs si je mens, tout ce que je dis en ce moment est vrai, vous le savez, je le sais, c'est ce que dit la Bible. Je ne veux pas connaître les paroles de ceux qui sont enflés, je ne veux pas les voir exposer leurs connaissances verbalement. Non, montrez-moi le pouvoir. Pas seulement ce spectacle, que ce soit physique ou que ce soit spirituel, à quoi ça sert Vous n'effectuez rien qui a de la valeur. Retournez, si vous le voulez, à 1 Corinthiens, chapitre 14. 1 Corinthiens, chapitre 14. Le bodybuilding mental est ce contre quoi nous prêchons ce matin. Retournez à 1 Corinthiens 14. Et voici une autre grande une autre gra grande écriture qui vient à l'esprit. Quand il s'agit de se revenir au grec et revenir à l'hébreu, parce que je suis si intelligent, « Écoute, mon pote, prends ton hébreu et va en Israël, et va te faire botter les fesses par un juif orthodoxe qui déteste Jésus. Nous n'avons pas besoin de ça, ici. C'est l'Amérique, nous parlons anglais. » Ou au moins, apprenez l'espagnol, d'accord Au moins, parlez aux gens qui parlent en espagnol parce qu'ils vivent réellement ici. Pourquoi voulez-vous passer tout ce temps à apprendre le grec et l'hébreu pour vivre en Arizona, qui n'est pas un endroit où l'on parle grec ou hébreu mais oh, vous devez revenir en arrière et maîtriser les profondeurs de la parole de Dieu. Mais voici le verset qui me vient à l'esprit avec ce grec, cet hébreu. « Quiconque se vante d'un faux don est comme les nuages et le vent sans pluie. » C'est Proverbe 25.14, mais allez à 1 Corinthiens 14. Et je pense au terme « être un vantard ». Avez-vous déjà entendu quelqu'un être appelé un vantard Les vantards sont comme les nuages et le vent, mais sans pluie. Il n'y a pas de substance. C'est juste une grosse poche de vent chaud. C'est juste une grosse bouffée, enflée. Et ces gens qui sont tout enflés, vous pourriez les piquer d'une aiguille et les regarder éclater, parce qu'il n'y a pas de substance. Mais oh, ils savent beaucoup. Et voici l'essentiel. Ils se vendent d'un faux don, et ce don est connu sous le nom de don des langues. Vous savez, la Bible parle de gens doués de langue. Ce sont des gens qui peuvent réellement parler une langue étrangère. Vous savez qu'elle a toujours été le but des dons des langues dans le livre des Actes Gagner des gens à Christ. Pourquoi le don des langues a-t-il été donné dans Actes chapitre 2 Parce que dans Actes chapitre 2, il y avait des gens d'autres parties du monde qui n'avaient pas entendu l'Évangile et dont le Seigneur a miraculeusement permis aux apôtres et les premiers membres de l'Église, d'être en mesure de parler des langues étrangères qu'ils n'avaient jamais appris. Quel était le but Obtenir que quelqu'un soit sauvé. Obtenir qu'environ trois mille personnes soient sauvées et baptisées, c'était le but. Est-ce que le but était juste de se montrer Mais vous le voyez aujourd'hui, les gens, ils veulent parler dans une langue inconnue pour s'édifier eux-mêmes. La Bible dit à 1 Corinthiens 14, Celui qui parle en une langue inconnue s'édifie lui-même s'élève lui-même. Lisez un Corinthien 14-9. Ainsi, vous de même, à moins que vous ne prononciez avec la langue des mots faciles à comprendre, comment saura-t-on ce que, ce dont vous parlez, car vous parleriez en l'air? Vous voyez, une personne qui veut légitimement parler la parole de Dieu et prêcher pour le bénéfice de l'auditeur, il utilise des mots que les gens comprennent. Une personne qui veut s'enfler elle-même utilise des mots dont elle sait que la personne à qui elle parle ne comprend pas juste pour apparaître intelligent. Et ça n'a rien à voir avec avoir un vocabulaire large. C'est bien d'avoir un vocabulaire large, c'est génial d'avoir des connaissances. Mais quand vous ne faites que lâcher des mots, surtout quand ces mots ne sont même pas dans la Bible, vous lâchez des mots seulement pour vous montrer, et vous savez qu'il y a des bodybuilders intellectuels qui font ça. Vous le savez, il suffit de lâcher un grand mot et puis s'asseoir un peu et voir le regard perplexe des gens à qui vous parlez. Quel est votre but Le but du langage devrait être de communiquer, pas de montrer à quel point vous êtes bon, montrer à quel point vous êtes intelligent. Regardez ce que dit la Bible dans 1 Corinthiens 14-18. Je remercie mon Dieu de ce que je parle plus de langues que vous tous. C'était un gars qui parlait plusieurs langues étrangères. C'était un gars qui a été élevé au pied de Gamaliel, très éduqué, et puis il a passé sa vie à voyager à travers les pays, à apprendre toutes les langues différentes. C'était un missionnaire qui a voyagé, il parlait aux gens dans leur langue maternelle, il a appris toutes ces grandes langues étrangères. Mais il a dit, toutefois dans l'église, j'aime mieux dire cinq mots avec ma compréhension, afin que par ma voix je puisse instruire aussi les autres, que dix mille mots dans une langue inconnue. Il a dit je préfère parler dans une langue que l'auditeur peut comprendre et utiliser des mots faciles à comprendre, mais les prédicateurs partout en Amérique aujourd'hui s'enflamment en disant « Eh bien, si vous revenez au grec, le mot grec est « Ouh. Si vous revenez à l'hébreu, vous verrez réellement que le mot hébreu, ici, est « rakwa ». Ils sont tout simplement en train de s'enfler. Cela ne vous édifie pas. Pourquoi est-ce que cela vous édifierait de venir dire « Eh hey Ça veut dire ça en grec, et voilà ce que ça signifie vraiment. Et ils se vendent d'un faux don parce que je n'en ai jamais rencontré un seul qui parlait couramment la langue. Et laissez-moi juste en finir maintenant avec cette bêtise où quelqu'un dit « Eh bien, c'est impossible de parler couramment le grec coïné parce que c'est une langue morte. » Eh bien, tout d'abord, numéro un, vous pouvez parler couramment une langue morte, numéro 1, vous pouvez lire et écrire couramment dans cette langue, couramment signifie que vous n'avez pas besoin de vous arrêter pour traduire dans votre esprit, vous commencez à écrire en grec, vous commencez à écrire en grec koiné, et ils disent, eh bien, ce n'est pas une langue parlée, d'accord, voici un bout de papier, allez, écrivez-moi couramment en koiné. Ça ne fait pas taire ces fous avec leurs kaamelottes grecs et hébraïques. Vous demandez ça vous met en colère Je ne le supporte plus. J'en ai assez de tout cela. Dieu déteste l'arrogance et la fierté et se vanter d'un faux don, donc moi aussi. Excusez-moi. Et vous savez quoi Oh, c'est une langue morte. Non, pas du tout. Il y a quinze millions de personnes qui le parlent. Ils sont appelés le peuple grec. Ils vivent dans un pays appelé la Grèce. Et ils ont un festival de gastronomie ici, le festival gastronomique grec. Et permettez-moi de vous dire quelque chose. J'ai littéralement, parce que je prêche beaucoup à ce sujet, car je déteste se revenir au, au grec et revenir à l'hébreu. Pourquoi Parce que cela détruit la foi en ce que la, les gens en face d'eux, leur bible en anglais, la bible king-jen. Et ça leur dit, oh, vous avez besoin d'autre chose. Et c'est d'eux dont vous avez besoin pour vous l'expliquer. Et voici ce qui est intéressant à ce propos. En prêchant sur ce sujet pendant des années, Ayant téléchargé des vidéos sur la langue grecque, en, en ayant parlé de la question du Nouveau Testament grec et de tout cela au cours des dernières années, j'ai reçu des commentaires sur ma chaîne YouTube, des courriers m'ont été envoyés, et même une lettre par la poste, d'accord J'ai reçu des messages d'une façon ou d'une autre d'environ une centaine de personnes, d'accord qui vivent dans ce lieu mythique appelé la Grèce cet endroit mystérieux en Europe. Et vous pourriez sauter dans un avion et voler jusqu'à là-bas demain, si vous le vouliez. C'est là-bas, c'est réel. Il y a 15 millions de personnes là-bas. Et j'ai reçu probablement une centaine de messages de personnes qui vivent en Grèce. Et vous savez tout ce qu'ils m'ont dit Ils ont tous dit, vous avez raison, Pasteur Anderson, sur le fait qu'ils peuvent comprendre la Bible en grec coiné et que ce n'est pas une langue complètement différente. Parce que ces menteurs, dans les séminaires et les collèges bibliques, vont essayer de vous dire « Oh, le grec moderne et le grec koiné sont deux langues complètement différentes ». La raison pour laquelle ils ont inventé ce mensonge est pour cacher le fait qu'ils ne le parlent pas couramment, pour cacher le fait qu'ils en savent très peu, pour cacher le fait qu'ils se vantent d'un faux don. Donc, pour cacher ça, ils sont dans cette fraude du « ce sont deux langages complètement différents » Non, pas du tout. Maintenant, est-ce que le grec koiné est différent du grec moderne Oui, mais laissez-moi vous demander ceci. Est-ce que le langage de la King James est différent de la façon dont on parle aujourd'hui Oui. Le langage de la King James est différent de celui que nous parlons aujourd'hui. Mais est-ce que quelqu'un se lèverait et dirait c'est une langue complètement différente Totalement. Je veux dire, est-ce que les gens en Australie parlent une langue complètement différente est-ce que les gens en Angleterre parlent une langue complètement différente Si vous lisez Shakespeare, est-ce que c'est un langage totalement différent Non, ce sont deux dialectes de la même langue. Ce sont différentes variations et dialectes de la même langue. En fait, j'ai acheté une boîte de fiches pédagogiques de grec koiné biblique, et j'ai parcouru les 100 premières fiches pédagogiques, des 100 mots les plus couramment utilisés dans le Nouveau Testament en grec, et je les ai tous vérifiés dans un dictionnaire en grec moderne, et plus de 95% d'entre eux étaient identiques, en grec moderne et en grec koiné, mais c'est une langue complètement différente. Pourtant, j'ai reçu des courriels, comme je l'ai dit, des messages d'une centaine de personnes vivant en Grèce qui disaient, je vais à une église grecque orthodoxe tous les dimanches, nous lisons la Bible en grec koiné, et nous la comprenons très bien. Maintenant, bien sûr, je suis sûr que vous pourriez trouver quelqu'un qui ne la comprendrait pas, mais vous pourriez aussi trouver quelqu'un qui ne comprendrait pas ça, n'est-ce pas Si nous allions chercher la personne la plus ignorante que nous pourrions trouver, vous savez Qu'est-ce que « à toi veut dire Il y en a, d'accord Mais l'important est que, cependant, ce ne sont pas deux langues complètement différentes, donc voici pourquoi ils avancent ce mensonge, ils veulent que le grec, soit cette langue mystérieuse que seulement eux comprennent. Ils ne veulent pas qu'il y ait quinze millions de personnes qui mangent, respirent et dorment dans cette langue toute la journée, car alors les gens vont se rendre compte de ce que c'est, une langue normale. Et ensuite, ils se rendront compte que la Bible dit la même chose dans la Bible anglaise et dans la Bible grecque, et que ça ne sert à rien de revenir au grec, parce que ça dit la même chose. Mais cette fraude est perpétrée par des gens qui veulent s'enfler. Point final. D'accord Si quelqu'un voudrait sérieusement parler couramment le grec, il devrait déménager en Grèce. Et ensuite, il pourrait étudier les différences entre le moderne et le biblique, mais il pourrait réellement apprendre la langue aussi. Il pourrait réellement apprendre à le parler et le comprendre. Mais ces gens qui disent, nous ne pouvons pas le parler couramment, ok, voici l'important à propos des traducteurs de la Bible King James. Saviez-vous que les traducteurs de la Bible King James, quand ils avaient leur réunion où ils comparaient leurs notes et Travailler à la traduction. Saviez-vous qu'ils ne parlaient pas anglais dans leurs réunions, qu'ils parlaient couramment le latin dans ces réunions? Le saviez-vous? Les traducteurs d'Abim King James, quand ils se regroupaient et avaient des réunions, ils prenaient des notes de ce que telle personne avait dit et de ce que telle personne avait dit, et ils parlaient en latin. Maintenant, le latin était déjà un langage mort, n'est-ce pas? Pendant plus de mille ans. Mais pourtant, tous ces gens se rencontraient et se parlaient couramment latin les uns aux autres. Oh, Qu'en est-il d'un gars nommé Samuel Adams, le père de la révolution américaine, qui, quand il a été diplômé de sa sixième année, pour obtenir son diplôme de sixième année, a dû faire un discours qu'il avait écrit en latin, et il a prononcé un discours et l'a fait en latin sur la liberté et sur les questions de l'indépendance américaine, et ainsi de suite. Mais il est impossible d'apprendre à parler couramment une langue morte. C'est drôle parce que Samuel Adams parlait couramment le latin. C'est drôle parce que tous les traducteurs de la Bible King James bavardaient en latin. Mais les gens veulent se vanter d'un faux don. Il y a beaucoup d'agences de traduction professionnelle où les gens traduisent et sont payés pour le faire. Et en fait, ma femme et moi, nous avions l'habitude de faire cela pendant un certain temps entre l'allemand et l'anglais. Nous traduisions, je l'ai fait à temps plein pendant un moment. Vous voyez, il y a des gens qui sont payés pour traduire. C'est un travail important que les gens font dans ce monde. Mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas payées pour traduire quelque chose. Ils traduisent pour faire ça. Derrière la chair. Vous voyez Écoutez, est-ce est -ce pour cela que vous venez à l'église Est-ce est que vous êtes venu à l'église pour que je fasse des flexions de force intellectuelle devant vous ce matin Dois-je fléchir mon esprit ce matin Est-ce que c'est pour ça que vous êtes là Non, je crois que tout le monde serait d'accord pour dire qu'ils sont ici aujourd'hui pour apprendre quelque chose, pour les rendre une meilleure personne, pour être édifiés, non Voulez-vous que je m'édifie moi-même ou venez-vous ici pour que je puisse vous édifier je suis ici pour vous enseigner, vous aider, et je veux que vous grandissiez, ainsi de suite, et pas seulement « Oh, laissez-moi vous montrer à quel point je suis intelligent. » Écoutez, toute cette histoire de revenir au grec et de revenir à l'hébreu est une fraude. C'est une passerelle illimitée vers des fausses doctrines, parce que personne ne peut vérifier, parce que personne ne connaît la langue, alors le pasteur dit des choses, et tout le monde est là. Oh, d'accord. » C'est une passerelle illimitée vers des fausses doctrines. C'est pourquoi les faux prophètes adorent ça. Les faux prophètes adorent ça, parce que les gens ne peuvent pas vérifier. C'est pourquoi ces faux prophètes du genre érudit détestent la Bible King James et son utilisation exclusive. Le mouvement de la Bible King James exclusivement vous dit que vous avez la parole de Dieu et que vous la comprenez autant que moi. Si nous avons la même Bible et le même Saint-Esprit, nous pouvons tous apprendre les mêmes choses. Voilà pourquoi ces pseudo-intellectuels qui se vantent d'un faux don le détestent. Détestent. Cette exclusive de la Bible qui j'aime. Pourquoi Parce que ça enfonce une petite aiguille dans leur biceps, enflé spirituellement. Ça fait pshhh. Les vantards de ce monde détestent ça. Messieurs, je suis à court de temps. Je dois sauter quelques poids ici. Je devrais revenir sur ce genre de sujet. Alors, à Colossiens chapitre 2. J'essaye de voir quoi passer en essayant de prioriser ce qu'il faut sauter ici. De quoi parlons-nous ce matin Être enflé, être arrogant. Écoutez, si vous connaissez beaucoup la Bible, montrez-moi vos évangélisations. Montrez-moi votre service à Dieu. Montrez-moi votre humilité. Montrez-moi quelque chose fait pour les autres gens. Ne venez pas juste parler pour faire du vent, faire des approfondissements, longtemps creuser, ne rien trouver. Et ne soyons pas arrogants et fiers. Soyons humbles. Vous savez quoi Soyons capables de marcher dans un mauvais quartier, et de parler à des personnes non éduquées sans les faire se sentir stupides, et leur donner l'impression qu'ils peuvent comprendre l'évangile. En fait, amenons à l'église des gens qui ont un, deux, trois ans, et amenant des gens qui sont handicapés mentaux, et amenant des gens qui parlent anglais en seconde langue, et faisant venir des gens qui ne sont pas éduqués, et prêchons-leur la Bible d'une manière qu'ils peuvent comprendre. Ça a l'air d'une grande chose à faire de notre vie, n'est-ce pas La Bible dit, euh, je dois sauter une étape, le point numéro un était d'être fait de connaissances, mais ne servant pas humblement, sans être intéressé par ce que vous pouvez faire. Vous voyez, si une personne veut servir humblement, si elle voulait apprendre une langue étrangère, la langue étrangère dans cette région serait probablement l'espagnol, d'accord Car alors vous pourriez l'utiliser pour gagner des gens au Seigneur, d'accord ou alors, disons que vous viviez dans une région où il y a des gens qui parlent français, ou chinois, ou hindi, ou japonais, vous apprendrez ce que vous pourriez utiliser pour servir. Pas seulement apprendre ce que vous pourriez utiliser pour vous enfler, non Et le seul vrai but d'apprendre le grec biblique ou l'hébreu biblique, ou d'apprendre des langues comme le latin, serait juste pour fermer la bouche à ces faux prophètes et leur montrer qu'ils ont tort. C'est vraiment le seul but auquel je peux penser où cela serait réellement utilisé pour l'édification. Et lisez Colossiens. Et qui ici croit que la Bible King James est la parole de Dieu sans erreur Oui, Amen. C'est ce que je crois aussi. Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde qu'aucun homme ne vous dépouille par la philosophie et vain tromperie, d'après la tradition des hommes, d'après les rudiments du monde, et non d'après Christ. Car en lui demeure toute la plénitude de la déité corporellement. Et vous êtes accompli en lui, lequel est la tête de toute principauté et pouvoir, en qui aussi vous êtes circoncis, d'une circoncision faite sans main, et en retirant du corps les péchés de la chair par la circoncision de Christ, enseveli avec lui dans le baptême, dans lequel aussi vous êtes ressuscité avec lui par la foi de l'opération de Dieu, qui l'a ressuscité d'entre les morts. Et vous, étant mort dans vos péchés et dans l'incirconcision de votre chair, il vous a vivifié ensemble avec lui, vous ayant pardonné toutes vos infractions, effaçant l'écriture des ordonnances qui étaient contre vous, laquelle nous était contraire. Et il l'a retiré en la clouant la croix et ayant dépouillé les principautés et les pouvoirs. Il les a donnés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles sur celle-ci. Qu'aucun homme donc ne vous juge sur le manger, ou au boire, ou à l'égard de jours de fête, ou de la nouvelle lune, ou des jours de sabbat, qui sont un nombre des choses à venir, mais le corps est de Christ. Qu'aucun homme ne vous dupe quant à votre récompense par une humilité volontaire et par l'adoration des anges, s'ingérant dans des choses qu'il n'a pas vues. Vous vous demandez, pourquoi lisez-vous tout ça Vainement enflé d'orgueil par sa pensée charnelle. Maintenant, que dit la Bible ici quand elle parle d'être vainement enflé par sa pensée charnelle Numéro un, nous avons dit « Enflé par la connaissance, mais ne servant pas humblement ». Voilà ce qui produit l'arrogance et la fierté que nous voyons chez les chrétiens. Numéro 2. Enflé par des doctrines étranges. Enflé par d'étranges doctrines. Vous demandez, quand vous enflé par d'étranges doctrines Ici, Paul avertit sur les doctrines étranges et il parle des gens qui vont dans ces doctrines et comportent ces doctrines comme étant enflées dans leurs pensée charnelles. Maintenant, de quelle doctrine étrange parlons-nous Eh bien, l'une des choses qui est mentionnée ici, à côté d'être enflé dans ses pensées charnelles, est cette chose d'adorer les anges. Écoutez-vous. Par l'adoration des anges, s'ingérant dans ces choses qu'il n'a pas vues. D'accord Donc, la Bible parle de s'ingérer dans des choses que vous n'avez pas vues, des choses qui ne sont pas révélées et surtout en ce qui concerne les anges. Maintenant, pensez à cela, il y a tout un corpus d'enseignements, de doctrines et de travail sur ce sujet des anges qui sort du cadre de ce que la Bible enseigne, n'est-ce pas Et nous en obtenons ces doctrines étranges. De quoi suis-je en train de parler Des néphilimes. Encore une fois, parler une langue étrangère ne vous rend pas plus intelligent et ne rend pas ce que vous dites plus convaincant. Néphilim est simplement le mot hébreu pour les géants. Alors pourquoi nous l'appellerions-nous pas la doctrine des géants Est-ce que ça ne semble pas plus cool que les Néphilim D'accord, donc nous avons cette doctrine des Néphilim, où ils construisent toute cette doctrine des géants, cette chose élaborée à propos de tous ces ADN hybrides, se mixant entre les humains et les anges, l'ADN corrompu et Noé, ce n'était pas que Noé, vous savez, a été trouvé juste, ou que Noé a trouvé grâce aux yeux du Seigneur, non, non, non, c'était juste que l'ADN de Noé était pur. Il n'était pas l'un de ces êtres hybrides. Et toute cette doctrine étrange, c'est du vain bavardage. Ça ne sauve personne, ça n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus, et quand les gens ne veulent pas parler de Jésus ou de l'évangile, c'est juste parlons des Néphilim. Quelque chose que la Bible ne mentionne jamais, parce que si vous étudiez réellement Genèse 6, Dieu explique pourquoi il a détruit le monde, parce qu'il était rempli de violence. Il n'a pas dit, je l'ai détruit, parce que l'ADN était en désordre. Il est dit, je le détruis parce qu'ils se sont corrompus. Il est dit, la terre était remplie de violence, et il est dit dans cette écriture qu'il y avait aussi des géants sur la terre en ces jours là Et vous savez quoi Il y avait aussi des géants après le déluge, et la Bible nous dit quelle était la taille de ces géants. L'un d'eux, Goliath, mesurait 9 coudées et quelques centimètres de haut. Un autre, Og, le roi de Bazan, mesurait environ onze, dix ou onze coudées au maximum. Si vous étudiez les tailles, son lit était de 13 coudées et demi, et je suis sûr qu'il n'avait pas la tête de lit ici et le pied de lit ici. Je suis sûr que quand Og, le roi de Bazan, se réveillait le matin, il faisait comme ça dans son lit. Donc il mesurait seulement environ 10 coudées de haut. Pourquoi Dieu nous dit-il qu'elle était à la taille de Goliath? Pourquoi Dieu nous a-t-il dit qu'elle était la hauteur d'Og, le roi de Bazan? Parce qu'il veut que nous sachions combien elles étaient géants. Et vous savez quoi? Ces adeptes des néphilim disent cependant que les géants faisaient trente coups de haut, quarante coups de comme Jacques et le haricot géant. Comme les géants du voyage de Gulliver. Je les ai même entendus parler de quatre cent cinquante coups de haut. Quatre cent cinquante? Quel était ce calcul que tu as fait, mon fils, à propos du géant de quatre cent cinquante coups de haut? Quelle est la taille de son globe oculaire? Trois coudées de large. Oui, un globe oculaire de trois coudées de diamètre pour ce géant, d'accord? Et supposément, et apparemment, des femmes normales donnaient naissance à ces bébés dans Genesis, non? Ces gens viennent vers les filles des hommes et produisent ces êtres de 450 coudées d'eau. D'accord. En réalité, fils de Dieu signifie ce que fils de Dieu a toujours signifié chaque fois que c'est mentionné dans la Bible. Quelqu'un qui est sauvé toujours, à chaque fois. Fils de Dieu, sauvés. D'accord Les fils des hommes peuvent être sauvés ou non, d'accord Parce que nous sommes tous des fils d'hommes. Mais les fils de Dieu opposés aux fils des hommes, aux filles des hommes, ça parle des sauvés contre les non-sauvés, le pieux contre l'impie. C'est de ça que ça parle. Il n'a rien de tout cela, les anciens aliens. Et, et, euh, et chaque fois que quelqu'un commence à aller dans ses enseignements profonds sur les anges, des enseignements vraiment profonds sur les incubes et les succubes et les démons, et apprendre tous leurs noms et terminologies et toutes ces doctrines des différents anges, vous savez quoi? Ils sont vainement enflés par leurs pensée charnelle, parce qu'ils pensent que c'est cool d'apprendre tout ça. C'est comme les gens qui apprennent la langue de Star Trek, les Klingons. Vous savez, parce que c'est juste Oh. C'est cool. Non, ce n'est pas cool du tout. Mais ils vont dans toutes ces choses de science-fiction, sur les néphilim, et écouter sans servir humblement, mais devenant vainement enflés dans leurs pensées charnelles. Ils évoquent aussi les gens qui essayent de nous ramener sous le sabbat, nous ramener aux fêtes juives, que ces gens sont également dans cette catégorie des personnes qui sont simplement vainement enflées dans leurs pensées charnelles. Pourquoi Parce que ces doctrines ne sont pas profitables aux hommes. Elles ne sont pas profitables. À quoi cela ça profite? Non. Ce sont de vains bavardages des gens qui désirent être des enseignants de la loi, ne comprenant ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Pourquoi Parce que nous comprenons par la foi, et nous comprenons en faisant les œuvres, et en faisant le travail, pas en s'enflant. Et j'en ai beaucoup plus dans mes notes, mais je n'ai plus le temps. Alors laissez-moi juste conclure en disant ceci. Nous devons nous assurer que lorsque nous traversons nos vies, nous ne parlons pas hautainement aux gens. Nous n'allons pas essayer de montrer aux gens à quel point nous sommes intelligents. Nous n'allons pas essayer de montrer aux gens à quel point nous sommes riches, parce qu'il y a des gens qui font aussi ça, non Au oh, en fait, je t'ai dit combien coûte ma voiture Est-ce que je t'ai dit combien coûtait le porte-monnaie de ma femme Est-ce que je vous ai dit combien cette bague a coûté Et je vous ai parlé de ma maison d'été, de ma maison d'hiver, et de mon camping-car, de mon bateau, de ma moto. N'allez pas montrer aux gens combien riche vous êtes. N'allez pas montrer aux gens à quel point vous croyez que vous êtes intelligent. N'allez pas fléchir vos muscles. Pour un selfie, le télécharger sur Facebook tous les jours. Ne vous joignez pas à une compétition de bodybuilding, d'accord? Ne vous enflez pas mentalement, spirituellement. Écoutez, soyez une personne humble. Qu'est-ce que ça signifie que d'être humble? Cela signifie que vous ne pensez pas que tout le monde, que le monde tourne autour de vous, mais que votre but est plutôt comment puis-je aider quelqu'un? Comment puis-je gagner quelqu'un à Christ? Comment puis-je atteindre des gens dont personne ne se soucie? Comment puis-je tendre ma main aux personnes qui sont pauvres, et les aider à se relever Comment puis-je tendre ma main à ceux qui sont ignorants, et les aider à les rendre plus intelligents Mais vous voyez, la personne enflée veut que les gens restent bêtes, parce qu'ils veulent être l'intelligent, ils veulent être le gros poisson dans la petite mare. Non, nous voulons aider les autres, nous voulons amener la connaissance aux autres, nous voulons aider les autres à devenir plus forts, à devenir plus intelligents, à devenir plus sages. Vous savez qu'ils soient capables de payer leurs factures et les aider à leur donner un coup de main, pas une aumône. Pourquoi Parce que nous aimons les gens. Si vous avez la charité dans votre cœur, vous n'avez même pas besoin de ce serment. Parce que la charité est quand vous vous souciez des autres personnes et que votre vie est d'atteindre d'autres personnes, aider d'autres personnes, pas pour l'agrandissement de soi-même. Et écoutez, si peut-être vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas beaucoup d'amis, ça éloigne les amis quand vous êtes vraiment arrogant. Les gens n'aiment pas ça. Les gens n'aiment pas être à côté de quelqu'un qui se vend tout le temps, qui s'exhibe tout le temps. Ils aiment être avec quelqu'un qui peut condescendre avec un homme d'un état inférieur et être humble. Et vous savez quoi? Si vous ne pouvez pas marcher dans un quartier pauvre avec une Bible, et donner l'Évangile aux pauvres, vous devez vous mettre en règle avec Dieu si vous êtes trop, si vous ne voulez pas vous adapter. Oh, je m'adapte pas bien ici. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Il soit humain, vous êtes humain. Vous devriez être capable de vous adapter de gagner des âmes, ou vous êtes trop enflés. Nous devons descendre de nos grands chevaux, mes amis, et penser aux autres personnes comme, comment nous pouvons les aider, pas comment nous pouvons simplement nous bénir nous-mêmes. Bien, inclinons nos têtes, et ayons un mot de prière. Père, nous vous remercions beaucoup, Seigneur, pour votre parole, Seigneur, et merci pour le fait que nous l'ayons tous, que nous pouvons tous la lire et la comprendre, et que nous n'ayons pas besoin que quelqu'un nous enseigne. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons la Parole de Dieu, nous n'avons pas besoin d'un érudit en grec qui ne parle pas ou n'écrit pas couramment la langue, Seigneur. Nous n'avons pas besoin des théologiens enflés, des calvinistes et des savants de ce monde, Seigneur, pour nous l'expliquer. Seigneur, merci pour nous avoir donné la Bible et nous avoir donné la puissance du Saint-Esprit, Seigneur. Aidez-nous à nous concentrer sur avoir le pouvoir dans nos vies comme résultat de la connaissance que nous avons appris, pas pour montrer les connaissances que nous avons appris et aidez-nous à être simplement des gens humbles en général, et ne pas être hautains et arrogants, même juste dans nos interactions quotidiennes avec les autres. Aidez les gens à nous voir comme des gens humbles. Aidez-nous à ne jamais être vantards et prétentieux. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.